Chers traders et investisseurs, vendredi 3 avril, bonjour. Alors nous sommes exactement au milieu du guet. Il est impossible de dire si nous allons aller revoir les plus bas ou au contraire retourner vers les plus hauts du rebond, c'est-à-dire le haut du trading range dont nous parlons depuis 2-3 jours. En fait, le, pour le moment, le marché est en pente douce depuis ces fameux plus hauts il y a une dizaine de jours. Nous attendons deux chiffres très importants cet après-midi aux États-Unis. Et nous restons très corrélés, malheureusement, aux décomptes morbides et mortuaires du nombre de cas atteints de manière fatale, en particulier aux États-Unis. Bon, bref, nous suivons ça au jour le jour, nous naviguons totalement à vue. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 6 trades gagnants sur 7, une petite perte, ça nous arrive de temps en temps, accompagné de quatre médailles et d'un renforcement d'axe réussi. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, un très bon week-end et à lundi.